On se retrouve donc sur le site 3mcastor.com et c'est à partir de là qu'on pourra acheter nos produits digitaux directement avec nos comptes Orange et Mobile Money. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est des cartes cadeaux et plus précisément des cartes cadeaux Steam. Je me rends donc vers Steam USA vu que mon solde Steam est en dollars et on passe ensuite à la page qui détaille le produit. On vérifie alors ce qu'on a à vérifier puis on clique sur acheter maintenant. Voilà, à ce niveau il faudra rentrer 2-3 informations de contact parmi lesquelles le nom, le prénom, le pays et l'adresse email surtout. Et là tu ne verras pas où on me demande de saisir mon adresse email vu que j'ai déjà un compte dessus et je suis connecté. Ensuite, très important pour avoir des réductions, il faut ajouter un code promo si tu en as un. Et celui que j'utilise actuellement c'est le code free. FREE -E, gratuit en anglais. quoi. Et on va l'appliquer et recevoir une remise d'un peu plus de 3%, ce qui nous donne moins 160 francs ici. Après ça, on va juste lire et valider les conditions d'utilisation, puis valider le paiement. Voilà, tout est correct, donc on clique sur Acheter. On atterrit donc sur l'interface de paiement où on va choisir notre méthode de paiement et entrer le numéro lié à cette dernière. On cliquera donc sur payer puis on devra confirmer le paiement au niveau du mobile. À ce niveau tu recevras un message d'indication de la part de ton opérateur. Mais dans mon cas je sais déjà ce que j'ai à faire donc je vais juste y aller directement. Ok. Sur le site donc je vérifie mon paiement qui est en effet correct. Je retourne donc sur le site en faisant un petit détour au niveau de ma boîte mail où je vois un email de 3M Castor. Dans cet email, il y a donc toutes les informations de ma commande, y compris le code Steam que j'ai demandé. Je m'en vais donc le tester. On arrive alors sur mon Steam. Je rentre le code. J'attends un peu. Et voilà, tout est bien, qui finit bien. On aura le temps de revenir sur le site pour que je te montre encore quoi d'autre on pourrait y acheter. Mais pour le moment, on se dit juste à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si tu es abonné à la chaîne. Bye